Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est vos anecdotes Vous m'avez envoyé plein d'anecdotes depuis un bout de temps euh, depuis ben, cette année, vous m'avez envoyé plein d'anecdotes sur le Discord, voilà. Euh, je vais juste en prendre, je vais juste prendre les 10 premiers et je vais réagir dessus, voilà. Et si jamais ce concept-là vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et euh, pour euh, savoir si je fais euh, une suite là-dessus et continuer ainsi de suite. Voilà, on a terminé les textes bizarres, maintenant on commence les anecdotes, peut-être que ce sera plus intéressant après les textes bizarres. Sur ce, j'espère que vous allez bien et que les vacances sont d'un aussi, que vous n'avez pas trop chance. Allons commencer la vidéo par la première anecdote. J'avais avec des gros Guillemets une petite copine et elle m'a quitté le jour de mon anniversaire pour mon meilleur ami. Oh, c'est chaud ça de se faire quitter le jour de ton anniversaire surtout pour en faire, enfin pour aller vers ton meilleur ami. Mais c'est le pire à pas faire. Elle aurait pu te quitter quelques jours avant, quelques jours après, je sais pas, mais pas bah, pendant le jour d'anniversaire, c'est le plus cruel. C'est comme si le jour de la Saint Valentin a dit « je te quitte », c'est aussi crucial, c'est cruel. Il faut pas quitter à ce moment-là, la personne, sinon c'est cruel. C'est normal que là, tu aies mal au cœur. Euh, J'espère que tu as pu t'en remettre depuis le temps. Tu es passé à autre chose et que euh, voilà, je suis tout cœur avec toi, bon courage. J'espère que tu trouveras la vraie, la meilleure, celle qui fera la vie avec toi. Sur ce, nous allons passer à la deuxième anecdote. Aujourd'hui, je devais passer à un oral en français où je devais donc faire une demande orale argumentée. Et donc voilà, elle me dit ce que je dois faire, la prof de français. La première chose que je devais faire, c'était de quitter la classe et de revenir en toquant la, comme dans un entretien. Et avant de faire ça, j'avais fait la mongole. J'avais aspergé, j'irais même noyer une chaise avec du liquide. Et donc, on arrive au moment où je toque et ouvre la porte en saluant ma, qui faisait le rôle d'une directe. Et je commence à réciter mon texte, puis je commence à sentir que mes fesses deviennent humides. Et donc, c'est à cet instant que j'ai compris que je m'étais fait avoir par mon propre jeu. J'ai même découvert l'existence du K1 car en fait mon but était que ma prof soit sur la chaise remplie de liquide. Ah ouais chaud et ouais c'est ça. Quand on fait une blague, faut toujours faire attention à pas que ça nous retombe dessus et malheureusement c'est qu ce qui s'est passé, tu as voulu faire, et ça t'est tombé sur toi. Ne jamais faire de blague à des profs, ça peut toujours te retomber sur toi, la preuve en est là. Là, le début était quand même très bien et tout, et puis à la fin, c'est voilà quoi, mais bon. Bah j'espère que t'aurais pu, t'as quand même pu faire ton oral et que tu étais pas trop mouillé mouillé, puis là après que ça fait d'avoir les fesses toutes mouillées je pense, euh, les gens de ta classe ont dû se moquer de toi, ça c'est la chose pas drôle du tout de l'histoire, et puis je pense que si ça serait tombé sur ta prof, elle aurait pas été contente du tout et je pense que toute la classe aurait pris une heure de colle, sauf si la personne serait dénoncée et c'est toi qui aurais dû prendre cher mais au final c'est toi qui t'es fait mouiller les fesses ok j'espère qu'on aura s'est quand même bien passé malgré tes fesses mouillées on va passer au texte numéro j'ai failli perdre mon pénis étant petit en voulant escalader mon parc à bébé. sous mon poids il s'est plié et mon pénis était au milieu what <rire> d'accord je savais pas qu'on pouvait perdre mon pénis à part le couper comme les animaux Enfin, les castrés comme les animaux. Mais t'étais si gros que ça pour que Je comprends pas comment, en escaladant ton pas, à bébé bien sûr, ton parc. Ah ou alors, tu devais être assis entre les deux barreaux. Enfin, sur la barre, tu devais être assis, ton pénis devait être mis là et ça a dû l'écraser. Et voilà, je sais pas. J'arrive je... pas à me mettre en tête la vision de la chose. Comment ça a pu faire. Mais euh, ouais, soit as... tu t'es assis et ton pénis était pile dans l'endroit où tu t'es assis. Soit t'es tombé dessus, soit je sais pas. Mais j'espère que ton petit pénis va mieux, euh, qu'il se porte bien. Y'a pas de soucis en particulier. Euh, après quand t'es petit, bah tu souffles, mais bon après ça va bien. Après c'est qu'un pénis hein, pas très grave. Hein. Tu feras juste moins pipi, voilà, c'est tout. <rire> Nous allons passer au quatrième. Je descends le change. Ah bon T'es sûr Quand je suis née, je suis née avec une main à la place du pied droit. Alors du coup, je mets une chaussette pour mon pied gauche et un grand pour ma main droite. qui devait être un pied. Ah chaud Mais c'est chaud ça En gros ton pied droit c'est ta main et ta main droite peut-être ou ta main gauche et ton pied. Ça doit être chaud parce qu'imagine là t'as ton pied et là t'as ta main. Oh, c'est archi chaud comment tu fais pour manger et tout, pour porter des choses tu peux pas. C'est archi chaud. Je sais pas comment tu fais ta vie avec. Soit tu te fais opérer et essaies de te remettre le pied au bon endroit, la main au bon endroit pour que ce soit mieux. Sinon je ne sais pas comment tu devrais faire. Pour que ça aille mieux. J'espère que tu as pu résoudre ce problème. Si jamais tu es toujours comme ça, n'hésite pas à me dire dans, le, dans les commentaires pour que je le sache. Parce je que j'espère que tu as pu euh, améliorer ça, faire quelque chose. Parce que là, la vie comme ça devrait être tellement difficile pour toi. Je te souhaite bon courage pas bonne chance. Donc bonne continuation. Nous allons passer à la sixième si je me trompe pas. C'est au collège, on était dans le couloir avec des potes. Et t'as as un de mes potes qui a activé la larme incendie. Donc tous les portes se sont fermées mais à ce moment là ça allait sonner et il y a le proviseur qui passe au même moment Et elle se mince à la porte en pleine face et la couru juste après heureusement qu'elle nous a pas vu On serait mort bah tu m'étonnes c'est un peu logique ce... Le professeur qui court et pouf dans sa tête c'est sûr qu'il n'a pas dû aimer ça mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein. ça aurait pu arriver à tes potes que ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre Mais non, c'est arrivé au, au proviseur, euh, voilà, c'est une chose qui peut t'arriver Et quelle idée d'avoir appuyé sur ça, façon à chaque fois hein. Il y a toujours quelqu'un qui va appuyer sur la lame incendie pour, exemple, ne pas avoir un contrôle, pour esquiver un contrôle, etc. Ou ne pas avoir cours, ou des trucs comme ça. Mais c'est des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Pourquoi avoir fait ça Il fallait lui dire non, non, non. Et au pire, si tu vois qu'il allait le faire, tu t'en vas. Je t'en vas et puis basta, quoi. Alors, nous allons direct passer au numéro 6. J'espère avoir tout dit à l'anecdote juste avant, voilà. Tu es peinard en cours de SVT, où le prof apprend que c'est la, la repro, quand un moment, le le prof dit la repro en me faisant un clin d'œil et en tirant la langue. C'est la repro Je sais pas ce que ça veut dire la repro, mais c'est pas grave. Tu es en train de dormir quand ton prof principal t'appelle pour répondre au mail que tu as envoyé hier pour te dire des trucs qu'il pense pas possible de répondre par mail alors que si. Alors je crois que là il y a deux années deux anecdotes de en un, je crois, si je me trompe pas. Ouais, il y a deux anecdotes de en un, bon c'est pas grave, on a mis les deux d'un coup, c'est pas très grave, on va réagir aux deux. De toute façon En gros, bah, déjà le premier euh, avec le clin d'oeil et, et le repro, j'en ai rien compris du tout. Alors, si tu peux m'expliquer dans les commentaires ce que tu veux dire dans ça, parce que repro, je comprends pas, mais euh, d'accord. Et euh, la deuxième, euh, t'es en train de dormir. Alors, déjà, tu devrais pas être en train de dormir, tu devrais être en train d'écouter ton cours. Hein. Alors c'est normal qu'il t'appelle Ah non parce que t'es en train de dormir Ah oui dans la nuit en train de dormir, Ton prof t'appelle sur le téléphone Pour que tu répondes à un mail Et que ben en gros c'est pas possible de répondre Alors que c'est enfin, tout un système C'est un peu compliqué à comprendre Mais ouais d'accord Et ben t'avais qu'à répondre au mail Comme ça il t'aurait pas réveillé le matin sur ton téléphone Pour que tu puisses répondre au mail C'est de ta faute T'avais qu'à répondre Faire ce qu'il fallait Voilà c'est tout Qu'est-ce que tu veux que je te dise Nous allons passer à la prochaine quand j'étais petit, genre 5-6 ans, j'étais en Thaïlande sur l'île de Kosama, Kosamui. On était dans l'hôtel, dans ma chambre la nuit. Je m'étais réveillée et après. J'ai vu une ombre féminine. Je regarde bien s'il y avait tout le monde dans leur lit. Il y avait. Il y a tout le monde dans leur lit. Après, l'ombre se passe vers la salle de bain. Et là, comme un petit garçon, je me remets à dormir comme si rien ne s'était passé. Notre chambre est à l'extérieur, en gros, c'est comme un camping, mais c'est cet hôtel est à côté de notre chambre. Il y avait une ruine d'une vieille maison, c'est tout ce que j'ai à te dire. D'accord, merci à toi de m'avoir raconté ton anecdote. Euh, bah juste ça devait être un fantôme qu'est-ce que tu veux je te dis vu qu'à côté il y avait une ruine d'une vieille maison et tout t'avais juste une maison hantée à côté de ton hôtel et, et c'est tout voilà t'avais peut-être quelqu'un dans la nuit qui est passé euh, dans le jour et ça t'a fait une ombre noire tu sais quand tu bref t'as dû comprendre que je voulais en venir euh, après euh, voilà, c'était juste une femme qui, qui passait pour rentrer chez elle et entre le dans la nuit avec la lumière sur elle bah, ça a fait une ombre noire sur sur ta chambre et t'as cru que bah voilà et au final bah, c'est tout Bon, soit c'est un fantôme. Soit c'est quelqu'un qui passait comme ça. Ok, nous passons à l'anecdote suivante. J'ai mangé des insectes cuits. Intéressant. J'espère que c'était bon! mais C'est possible de manger des insectes cuits, oui, tu peux même en trouver des fois dans les magasins, des trucs comme ça, des, des criquets cuits ou je ne sais quel, quel truc que tu peux manger cuit. Tu me diras quel goût ça avait et quel insecte à manger cuit. Et bonne dégustation! Voilà! Nous allons passer à la suite. C'était la ans chez ma grand-mère, j'étais dans la cour, je m'amusais tout ça. Quand d'un coup je fonce, je fonce bras le premier contre la porte. J'ai vu qu'il y avait des vides, mon bras a traversé la vie, je me suis ouvert en direction les urgences. J'ai fini, avec y les points de couture, enfin de suture. Mais le pire c'est qu'à l'école, j'avais une sortie scolaire aux zoo et le lendemain, du coup, j'ai pas pu y aller. Aïe aïe aïe aïe aïe On dirait, moi, quand j'étais plus petite euh, chez ma tante, il y avait euh, genre de porte vitrée et tellement que c'était bien nettoyé, j'ai vu que la porte elle était ouverte, j'ai couru pour aller dehors et. Dans la vitre, ah bah je l'ai bien ressenti, je vous le dis, mais là toi t'as fait, je sais pas pourquoi elle met comme ça, elle le prendre en avant, j'ai pas compris le pourquoi, mais euh, ouais, et logique, quand tu mets comme ça, tu vas te faire mal, tu vas te couper, et bah ouais, 8 points de souture ouais, t'as dû souffrir ma hein, parole, je te le dis. Et bah tant bien hein, pour, euh, pour la sortie scolaire fallait pas faire l'idiot hein. et puis de toute façon t'auras d'autres sorties de toute façon le zoo tu peux toujours aller avec tes parents ou ta famille etc c'est toujours possible dans tous les cas pour y aller euh, à un moment donné sinon d'autres sorties t'en auras plus tard dans l'année ou l'année suivante en d'autres sorties peut-être meilleures que le zoo j'espère que tu vas mieux ton bras va mieux qu'il n'y a pas trop de de cicatrices et tout. Et euh, puis euh, voilà, hein, nous allons passer à la dernière anecdote. Ce sera une grosse vidéo, je pense. Ah, suffisant. Et la prochaine fois, ça va peut être peut-être plus court comme vidéo, sauf si ça vous plaît. Vraiment. La prochaine anecdote. Une fois, j'avais tombé les clés de ma mère sous l'ascenseur. Ah oui, chaud, euh, Je sais pas comment t'as fait pour enfin, faire tomber les, les clés dans l'ascenseur. Il y a déjà un trou dans l'ascenseur, c'est tomber dedans. Et pour aller chercher, bah va aller chercher. Après, bah, je sais pas quand t'as fait tomber, peut-être que c'était dans ta poche et que t'as pas fait attention, que la poche était petite par rapport aux clés et que c'est tombé. Euh, voilà, plus que quand t'es remonté et que tu cherchais tes clés, les clés en mode Mince, les clés sont où Et quand t'es allé voir l'ascenseur, bah, t'as vu qu'ils étaient à l'intérieur, dans un trou, je ne sais pas où. Et bah, après, euh, t'as plus qu'à appeler euh, les gars que de l'ascenseur pour qu'ils aient chercher les clés. Et voilà, hein, j'espère que ta mère t'aura pas grondé. Tu me diras aussi à le contexte si ta mère t'a grondé ou pas, si elle a bah, su. Ou si t'as pu essayer de récupérer des clés avant que ta mère s'en aperçoive. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était quand même très intéressant de faire ça. C'est quand même original. Bon, change un peu. Euh, j'espère que la vidéo vous aura plu. Euh, je vais vous laisser liker, commenter cette vidéo. Et je vais vous dire à la prochaine.